Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature Son identité est donc associée à son créateur Plus qu'un titre, beaucoup plus qu'un hit Classé dans les tchats, non je suis plus du genre David Laisse-moi t'expliquer le concept Marcher comme un béni ce n'est pas avoir la grosse tête L'humilité te dirige vers le succès non seulement toi, mais tous ceux qui te succèdent Cette vision a pris place dans mon être intérieur Avant que je la développe dans ce monde extérieur Voilà où la parole nous mène à vivre toutes ces promesses Qui s'accomplissent dans les vies de ceux et celles qui le connaissent Plus qu'un titre, beaucoup plus qu'un hit marche comme un béni, une expression, une Je marche comme un béni, je pense comme un béni Je raisonne comme quelqu'un qui sait ce que Dieu a mis dans sa vie Parle comme un béni, Pas de place au vide, c'est du consistant Il n'y a pas meilleur que cet esprit comme assistant Je rentre dans mon temps, je rentre dans ma destinée Tu es celui ou celle qu'on a trop sous-estimé Ne crois-tu pas qu'il est grand temps de te questionner De laisser faire celui qui est de la terre, le gestionnaire Il est le créateur, il est le fondateur Il est le possesseur de toutes choses à ton égard Il est sans limite, nous accorde le souffle de vie Nous guide vide, sans lui l'être humain réside, élargit son écart Il est le créateur Sans limite, nous accorde le souffle de vie, nous guide de vie, de sans lui l'être humain réside, élargit son écart. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Béni, béni, béni, béni, béni, Je marche comme un béni, je pense comme un béni. Je raisonne comme quelqu'un qui sait ce que Dieu a mis dans sa vie. Parle comme un béni, pense, pense comme un béni. Agis dans ses chants, dans sa présence, tu es béni. Je marche comme un béni, je pense comme un béni. Je raisonne comme quelqu'un qui sait ce que Dieu a mis dans sa vie. Pas de place au de ses